Salut à tous les auditeurs du kit Kali Regecho sur 2 Radio. Ben salut, moi c'est Mathieu Hernandez alias Matai. Ben je viens d'une petite commune qui s'appelle Château arnaud saint auban dans les Alpes-de-Provence. Alors du côté à mon père, ben c'est espagnol, et du côté à la maman, c'est italien. Et ils se retrouvent en France, Alors, les écoles de musique, c'est plus tard, c'est plutôt à l'adolescence que ça a commencé à me venir l'envie. J'ai commencé à la batterie pendant plus d'une dizaine d'années, je jouais de la batterie, qui fait ça. Après, ben, je, je me suis formé aussi à la guitare, au chant, j'ai fait un peu des cours de théâtre. Voilà, j'ai rencontré plein de gens de super, dont Olivier Perez, que je salue, big up à toi, mec. Et qui a changé ma vie totalement, ouais. Alors l'anglais, ben, je ne parle pas couramment anglais, je ne suis pas bilingue, on va dire. Mais j'aime beaucoup cette langue et c'est surtout pour la chanter, ouais, parce que j'aime sa musicalité. Et je voulais aussi que mes, mes textes, mes musiques traversent un peu les frontières au-delà de la France et soient entendues un peu partout dans le monde. Glim Tamal, ben, c'est au culot où j'y suis allé complètement en fait. J'ai demandé à un ami sur les réseaux, j'ai kiffé ce qu'il faisait avec Marcus, euh, ce sont Roots, mes maquettes, en fait je voulais retrouver ces mix-là, cette énergie-là dessus, et donc j'ai tout envoyé ce que j'ai fait, il a écouté, il a kiffé ça, et puis voilà, on a décidé de travailler ensemble et ça s'est fait comme ça en fait. My roots, my oh, Marcus, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au Café, quoi. C'est un café-concert dans les Alpes-de-Provence, près de chez moi, à la Fort Calquier. Et salut Mr. Brown d'ailleurs, merci pour le taf qu'il fait, il nous a accueillis plusieurs fois en résidence aussi. Donc merci, et euh, Marcus, à la fin de concert, je crois qu'on faisait un after euh, sans système avec mon frère. Donc voilà, on finit la soirée, on se retrouve avec lui, ses musiciens, dans les loges. On a blagué un moment, après on s'est retrouvé sur les réseaux, on a échangé quelques messages, lors de ses concerts aussi, où j'étais allé le voir. Et quand j'ai décidé de travailler avec Tamal, ben... On l'a contacté, on lui a dit que j'avais mes morceaux et que s'il voulait bien poser sa voix dessus, il en a choisi un et voilà, il a enregistré ses pistes d'un studio, je crois que c'est à Nouméa, un truc comme ça, en tout cas en Nouvelle-Calédonie. Et voilà, on a mixé ça et ça tue, je le remercie énormément pour ça. Sur cet album, il y a 7 titres en tout. Alors 7, euh, parce que c'est un chiffre qui me plaît beaucoup, un chiffre un peu magique, un peu sacré. Et on avait peut-être une dizaine de, de pré-prod qu'on avait fait, mais on a choisi, on va dire, les sept meilleurs, et c'est ce qu'il en ressort sur cet album. Oh, oh, oh. My Roots, tout simplement, euh, mes racines, ça veut dire donc, euh, mes racines, c'est ce que je suis vraiment, ce qui est à l'intérieur de moi, au plus profond. Quand j'ai composé cet album, en fait, je me suis dit, euh, je ne mets pas de filtre, autant dans les paroles que dans, dans la forme musicale, le style. Je ne voulais pas ressembler à une tendance, forcément, qu'il y avait en ce moment. Et, et donc, voilà, j'ai partagé ce que j'avais de, de plus profond en moi. Et c'est pour ça que ça s'appelle mes racines. La pochette, j'avais vraiment une idée précise de ce que je voulais. Je voulais comme voix, et à la fois je voulais représenter ben, mes racines. Donc j'avais une idée de montage entre mon visage, une forme d'arbre en fait. Donc j'ai appelé un pote à moi, Galoubet, que je salue, que je remercie, qui fait des photos aussi, m'a fait des clichés, voilà, des, des portraits. Ensuite j'ai envoyé ça à un autre gars que j'aimais beaucoup, ce qu'il faisait, Sébastien Dubois, que je salue, que je remercie aussi, qui fait des super portraits. Et euh, j'ai envoyé un montage, en gros, que j'avais pris euh, avec des racines que j'avais collées sur, sur mes photos. Il m'a dessiné ça, c'était magnifique. Et enfin, ben, pour mettre tout ça en page sur une pochette de CD, euh, j'ai travaillé avec une, une femme aussi qui s'appelle Daphné Bernon Merci Daphné pour ton aide aussi. Je t'ai pas rendu la tâche facile parce que j'avais des idées très précises et elle, elle avait ses idées à elle. Mais au final, on est arrivé à un compromis et je suis super fier de, du résultat. Merci à tous pour ça. Alors non, je ne suis pas intermittent du spectacle, en tout cas, pas pour l'instant, on verra plus tard. Euh, en ce moment, ben, je suis à mon compte, j'ai mon école de musique, voilà, chez moi, la Matai Music School, où je donne mes cours, je rencontre plein de gens, c'est ce qui me fait kiffer aussi, c'est pour ça que je fais de la musique. Et à côté, ben, je vais continuer à développer mon projet, aller faire des concerts, et voilà, gagner ma vie, simplement, mais avec la Musique oh, oh, oh. Ah ouais, j'ai envie de faire un groupe et j'ai envie d'aller sur scène, partager. Au départ, ce projet, je l'ai fait pour ça en fait. Je voulais voilà, composer des morceaux, les faire jouer par des super zikos et après aller kiffer sur scène, faire des vibes et faire profiter tout le monde de ça. D'ailleurs, je salue ben, Peter Roots, le bassman terrible, qui a fait aussi les guitares. Euh, Jean Warrot, le killer à la drum, qui a fait aussi les, les claviers et les percus. Euh, Teddy Doris aussi, euh, Damien Alouche euh, sur les cuivres et euh, ben, Clem Tamal qui m'a aidé surtout à voilà, la production, au mixage, à la réalisation de tout ça. Et euh, donc euh, j'espère qu'on va vite aller kiffer ça sur scène tous ensemble. Ouais. Ben, oui, du coup, une tournée, ouais, ça va de soi avec des musiciens. Euh, C'est le prochain objectif, on va dire, après. Euh, la création de cet album, My Roots, c'est la concrétisation, c'est-à-dire euh, d'aller le partager un maximum de monde. Mais le mot de la fin, c'est Big Up à Biggapakikkaliente-regesho. Merci encore pour le soutien, le partage. Euh, aussi à tous ceux qui soutiennent le projet, qui m'ont soutenu jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à aller checker sur les réseaux, ma taille, sur YouTube aussi, ma chaîne. Euh, allez voir, écouter les sons, un petit comme, un petit like, un partage, ça fait plaisir. Et puis euh, voilà, on se retrouve bientôt, j'espère, sur scène ou ailleurs et, et qui fait un bon moment ensemble.